Bonjour aux téléspectateurs de TV, je suis Pierre Pont-Rémy et je suis accompagné du frère Claudie Judith et nous allons apporter un message au peuple de Dieu, à tous ceux qui attendent quelque chose de Dieu, une assistance, un secours et euh, nous sommes de l'Assemblée euh, temps du réveil et de la postérité et aujourd'hui, nous allons partager un petit message sur le Psaume 67 qui parle de la louange universelle à Dieu. Alors je vais inviter le frère Cloutier à nous lire la première partie de ce Psaume. Amen. Alors il dit que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse l'un sous nous sa face. Oui. Nous parlons tous de Dieu d'une manière ou d'une autre. Nous connaissons tous Dieu pour euh, en dire du bien. Parfois, on peut le dire comme ça, euh, des gens euh, ne sont pas toujours contents de leur Dieu. et euh, nous sommes quand même obligés de constater que nous ne sommes pas sur la terre par hasard et que nous ne vivons pas selon nos propres choix parce que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses et nous pouvons le dire malgré que nous ayons l'intelligence, malgré que nous ayons la force mais nous devons quand même reconnaître que ce n'est pas un vrai hasard que nous soyons sur la terre. Alors pour cela, il nous est demandé, et c'est David qui nous, qui nous le demande, il nous demande d'adresser de, de, notre louange à Dieu. Et il dit que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous bénisse. Alors c'est vrai que la vraie recherche c'est toujours euh, de demander à Dieu euh, sa pitié et en tous les cas qu'il nous bénisse et qu'il fasse luire sa face sur nous. Parce que Dieu est un Dieu qui bénit, mm -hmm. Dieu est un, lieu qui, un Dieu qui règne sur tout. Et c'est lui qui a la possibilité de faire luire sa face sur chacun de nous. Parce que sinon, c'est le désespoir qui nous touche, c'est les difficultés en tout genre. Amen. Et donc, nous avons besoin de connaître ce Dieu-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Amen, amen, amen. Alors, dans ce passage, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est vrai que nous sommes tous des pécheurs, des pécheurs qui ont commis des choses dans notre vie. Mais c'est vrai que nous demandons au Seigneur, la pitié. Pourquoi nous demandons aussi le Seigneur, au Seigneur la pitié? C'est que nous avons aussi commis quelque chose de mal. C'est vrai, nous demandions la bénédiction. Mais comme Dieu te dit, si tu veux avoir la bénédiction, il te demande aussi d'obéir au son de sa voix. Quand la voix de Dieu n'est pas la voix de l'homme et c'est vrai que la voix de l'homme nous égare quand nous voulons écouter la personne qui est à notre côté, la personne qui veut nous faire pécher contre Dieu, qui veut nous amener en fait dans des endroits qui sont noirs en fait. Mais le Seigneur veut qu'on se détourne de cela et qu'on s'humilie devant sa face afin qu'il se manifeste dans notre vie et que sa lumière rayonne à l'intérieur de nous pour que l'obscurité s'éloigne en fait. D'accord. Alors c'est vrai que si on part du principe que Dieu règne, on peut dire qu'il règne sur la terre comme il règne sur, sur nos vies. Donc nous sommes obligés en tous les cas quelque part d'avoir une relation avec Dieu et Amen. dans cette relation là nous apportons effectivement euh, notre ressenti des choses Amen. nous apportons euh, tout, euh, tout ce que nous vivons chaque jour les difficultés que nous rencontrons Amen. mais aussi les bonnes choses que nous vivons sur la terre parce que lorsque nous sommes contents nous disons ah merci Seigneur je suis content <rire> mais euh, le contraire aussi est vrai lorsque nous ne vivons font pas de bonnes choses nous sommes les premiers à dire mais qu'est-ce que Dieu fait Amen. donc à partir de ce moment là il nous est demandé en quelque sorte de faire un choix c'est soit nous marchons avec Dieu et nous bénissons son œuvre. Quoi qu'il se passe, Amen. soit nous critiquons Dieu, et à ce moment-là, nous ne pouvons pas dire que nous marchons avec Dieu. Amen. Je peux dire quelque chose comme ça, sûr. apôtre Pierre? Mm. Et ce que tu as dit, c'est totalement vrai, parce qu'il y a des moments... Nous commettons des bêtises dans notre vie. Et quand nous commettons des bêtises dans notre vie, en fait, nous sommes égarés. On se dit au fond de nous que Dieu nous a abandonnés, en fait. Mais c'est l'erreur, c'est la bêtise que nous avons commis qui nous a, en fait, éloignés de Dieu. Mais Dieu aussi te dit que sa main n'est pas trop courte. Pour nous atteindre, pour nous toucher, pour nous aider, mais Dieu nous demande seulement une seule chose, c'est de rentrer aussi en soi-même, c'est de s'accepter comme nous sommes aussi, mais aussi d'accepter aussi les lois, les préceptes et les commandements de Dieu pour que nous soyons aussi touchés et libérés aussi de nos péchés. Exactement. Alors, c'est vrai que David, qui a été effectivement euh, un, un, un prophète de, de, de, de Dieu a, a, et qui a écrit euh, l'ensemble des psaumes, c'est quelqu'un aussi qui a connu des moments difficiles dans sa vie. Mais il savait toujours à quel moment retourner vers Dieu pour avouer ses, ses, Amen. ses transgressions. Amen. Et à partir de ce moment-là, il savait retrouver le chemin qui, euh, qui lui permettait donc de, de, de, de poursuivre hein, sa route sous le regard béni de son Dieu. Amen. Donc nous, nous pouvons prendre euh, à ce moment-là David comme exemple hein, pour mm -hmm. notre propre vie en sachant que Dieu n'est ne, nous, nous pas celui qui, qui, euh, qui a toujours sa main qui s'apesantit sur nous. Dieu nous regarde faire et parfois il use de patience vis-à-vis -vis de nous. Amen. Mais même si nous faisons quelque chose, nous croyons que l'Esprit de Dieu en nous nous convainc de ce que nous faisons de bon en tous les cas, mais aussi de ce que nous faisons de mauvais. Amen. Et à partir de ce moment-là, nous savons retrouver le chemin qui mène à Dieu. Amen. Donc, euh, il ne s'agit pas de dire euh, euh, que Dieu nous a oubliés. Il ne, peut pas dire, il ne faut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Ah. Il faut simplement se rendre compte que peut-être à un moment ou à un autre, nous avons oublié quelque chose dans notre ah. relation avec Dieu. Mm -hmm. et à partir de de ce moment-là, euh, chercher euh, euh, quelle est la voie de Dieu pour nous. Parce que Dieu nous a donné sa parole et par sa parole il nous a donné la voie à suivre hein, pour recevoir ce que lui il a prévu pour nous. Amen. Hein? Amen. Donc c'est pour cela que euh, David dit que Dieu est pitié de nous Parce qu'il mm -hmm. y a toujours une raison pour laquelle nous pouvons nous, nous plaindre de quelque chose sur la terre Mais quand nous nous plaignons de quelque chose, nous, nous, nous, nous ne nous plaignons pas de Dieu Amen. Nous nous plaignons de ce qui ne va pas Amen. Et parce que ça ne va pas, à ce moment-là, David dit Dieu est pitié de nous Amen. Et euh, euh, à ce moment-là, il dit aussi qu'il fasse luire sa face sur nous. Autrement dit, qu'il fasse luire sa lumière, qu'il nous donne l'intelligence pour comprendre ce qui ne va pas et amen. pour que nous puissions revenir à une, euh, une vie plus simple, une vie plus ordonnée, une vie bénie, une vie sanctifiée, une vie purifiée. Amen, amen. Voilà, amen. donc nous allons poursuivre dans la deuxième partie du psaume et nous, nous pourrons entrer plus dans les détails avec lui. Amen. Alors il dit, afin que l'on connaisse sous la terre ta voix, et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse. Car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sous la terre. Amen. Nous voyons que euh, là encore, euh, David avait une connaissance, euh, je dirais presque parfaite, de, du type de relation qu'il avait avec Dieu. Parce que Dieu lui-même disait de David que David a, a, a, était un homme selon son cœur. Amen. Donc il savait trouver les mots pour que Dieu puisse intervenir dans sa vie Amen. et euh, euh, pour comprendre que à partir de lui et, et, et il devait être un exemple pour beaucoup ce qu'il n'a pas toujours été mais il savait comme je le dis, il savait retrouver le chemin qui menait toujours à, à Dieu mm -hmm. et là il dit afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi les nations ton salut alors Dieu quand on parle de salut bien entendu on parle d'être sauvé Amen mais d'être sauvé de quelque chose, d'être mm -hmm. sauvé d'une transgression, d'être sauvé de quelque chose qui, qui, qui ne nous convient pas. Et, et, et forcément, euh, plutôt que de regarder de manière euh, horizontale, nous, nous, nous, nous recherchons euh, euh, cette verticalité avec Dieu qui est au-dessus de nous, qui est au-dessus de toute chose et qui nous apporte les réponses dont nous avons besoin lorsque nous sommes en difficulté. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de considérer que Dieu est un arbitre intransigeant. Ah Dieu nous laisse quand même la liberté d'agir sur la terre la seule chose c'est qu'il nous demande de faire attention à ce que nous faisons de ne pas faire du tort aux gens de ne pas euh, euh, détruire euh, euh, euh, des, les, des choses qui ne, qui ne nous appartiennent pas de ne pas les emporter etc et donc euh, euh, euh, Dieu est un Dieu qui, qui, qui nous sauve qui nous retire de notre mauvaise situation Amen. pour nous rapprocher de lui. Comme un père de famille va s'occuper de sa famille et sauver son enfant s'il voit que cet enfant est euh, dans une difficulté ou dans une transgression. Il lui dira de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela. Mais Amen. Dieu est celui qui a toujours un regard un regard bienveillant sur nous. Donc ah, oui. c'est en ce sens qu'on parle, euh, on parle du salut de Dieu qui vient de Dieu et ça David euh, avait compris. Je ne sais pas si toi tu as quelque chose euh, à, ah, à dire sur ça. Alors bon pour le moment j'ai pas encore grand chose à dire. Pour... Alors il dit ah, euh, les peuples te louent au Dieu, tous les peuples te louent. D'une manière ou d'une autre nous sommes appelés à louer Dieu. Parce que nous savons par intuition dans notre cœur, donc, qu'il y a euh, quelque chose au-dessus de nous. De la même manière que nous voyons que le ciel est au-dessus de notre tête, nous savons que Dieu est au-dessus du ciel. Et donc, à partir de là, nous... nous, nous devons en référer à, à ce qui est plus haut que nous, à ce qui est plus grand que nous, et c'est pourquoi il dit les peuples te louent, parce que les peuples sont en dessous de Dieu, mm -hmm. les peuples croient peut-être aujourd'hui qu'ils peuvent vivre leur vie euh, sans passer par Dieu, Amen. mais euh, Dieu est toujours au-dessus. Dieu est toujours au-dessus de tout. Donc, euh, d'une manière ou d'une autre, quand, quand les peuples euh, se, se développent ou quand les peuples vont mal, mmh. il y a toujours une recherche de cette référence qui, euh, qui est Dieu pour que Dieu puisse euh, mmh. euh, intervenir. Amen. Et donc là, lui, David, il dit que les peuples te louent, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse. Ça pour dire que lorsque euh, euh, euh, les peuples marchent avec Dieu, d'une manière générale, ils sont dans l'allégresse. Il n'y a Amen. pas d'exemple de, de, de peuples qui ne marche pas avec Dieu et on, dont on peut dire qu'ils soit bénis. Parce que nous voyons que les peuples se font la guerre. Quand les peuples se font la guerre, on ne peut pas dire qu'ils marchent avec Dieu. Amen. Lorsque les peuples font, se font du tort les uns les autres, on ne peut pas dire qu'ils marchent avec Dieu. Mais lorsqu'ils s'aiment les uns les autres, on peut dire qu'ils marchent avec Dieu. Lorsqu'on fait du bien, lorsqu'on fait la charité... On fait la volonté de Dieu. Amen. Alors, des fois, nous avons l'impression que c'est nous qui faisons le bien. Mais mmh. le bien, c'est Dieu qui l'a inscrit dans notre cœur pour que nous puissions le faire à notre tour. Amen. Amen. Et c'est dans, dans cet esprit-là qu'il dit que les peuples te louent, les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse car tu juges les peuples avec droiture. La droiture de Dieu correspond, en, en tous les cas, à la bonté de Dieu, à la fidélité de Dieu à la force de Dieu, mm -hmm. à, à, au renouvellement de nos pensées, de notre intelligence, pour que nous puissions comprendre qu'il y a du bien à faire sur la terre, qu'il y a des choses à amener à notre voisin. Alors c'est vrai que euh, la, la, la, dans la religion, on, on, on, on arrive à dire, oui, euh, euh, tu, tu es chrétien, tu es catholique tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela mm -hmm. mais si nous sommes dans une relation véritable avec Dieu nous ne pouvons pas nous réclamer d'une religion, nous nous réclamons d'une relation avec Dieu Amen. qui nous éduque, qui nous forme, qui nous transforme au point où notre vie se déroule sous le regard de Dieu, Amen. mais toujours en faisant les bonnes choses que Dieu veut faire. Amen. Alors euh, nous allons euh, euh, euh, terminer le tome, alors je vais lire là. « Les peuples te louent oh Dieu, tous les peuples te louent, la terre donne ses produits, Dieu notre Dieu nous bénit, Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. » Amen. Alors là encore, nous sommes dans, dans, dans la vérité de la relation avec Dieu, parce que lorsque nous sommes bénis de Dieu, nous voyons que euh, tout fonctionne. Exactement. La terre produit, elle est bénie, le, le, les arbres portent du fruit et nous sommes donc dans la bénédiction de Dieu. Dieu nous bénit et ainsi ceux qui le savent à l'extrémité de la terre, où qu'ils se trouvent, ils savent que Dieu existe. Amen, amen, voilà. amen.